Okay. dun <laughs> <laughs> Expérience sociale numéro 486. On va essayer de voir si on peut invoquer Satan avec ça au milieu. Moi, je sais pas. Voilà. Euh. Euh. euh. laisser l'emprunt. Mais non. <rire> Mais non bon, on a un indice. <rire> Le matériel a ah, dépose des... Des, des canettes de Coca là et les lettres de Coca qui s'échangent comme ça. La maison est hantée. Quoi Quel âge avez-vous Ah, oui. oh, c'est stylé. Je vais euh... du coup poser cette photo de chat dans le camion parce que je me dis. Euh... <rire> Je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est bien. C'est nickel. <rire> oh non les jumeaux les jumeaux. <siffle> ok. Tout Non! Il a changé de sens! Expérience Le crucifix Le crucifix empêche pas l'apparition Pouah Est-ce que le crucifix a été consommé Je vais pas y aller Toutes ces heures sur des BD qui payent enfin. Prestige 100 là. Jumeaux Donc c'est Température glaciale Je pense pas que c'est Température glaciale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 mais on est vivant, on est vivant. En vrai, on est vivant. Déjà, c'est quoi Déjà, c'est bien. Je le savais. <rire> Et j'avais tort de vous faire confiance, mais moi, je vous suis. Il y a pas de problème.